Alors, on a fait un super spawn bioweapon. Je te propose mmh. qu'on fasse un joli spawn control center. Vas-y. Alors, tampons un, un tout petit peu avant d'atterrir sur le toit. Genre, euh... attends un peu, Re regarde un peu ce qui a Ça, moi je vais envoyer l'hélico sur une des façades pour, euh, okay. en knock directeur ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a personne contre y center. Euh, bah Go go go. On y va. Hein. Vas-y, on fait l'argent le plus vite possible. On attaque. Ouais. Je pense que je vais changer de méta pour, euh, pour rigoler un peu. Tu passes quoi là Là, euh, je vais, là, ça va jouer. Euh, merde, comment elle s'appelle Wellgun. Et, et avec la, la DP27 trouvée par terre. DP27, c'est quoi quand même ça C'est euh, une arme qui a 100 balles dedans. Euh, ah. Petit viseur x3, ça foule, tu vois. Là, descend. Il <rire> cool. nous a pas entendu arriver. Merde. T'inquiète. Juste en-dessous Viens, viens, viens, coulée. Hop, j'arrive. Oh putain. Y'a du monde encore à l'intérieur Euh, ouais. Je crois y'a une personne. C'est clair, c'est clair. Ok. Là viens, viens avec moi, suis-moi. Y'a un mec juste en-dessous de moi. Ah. Hop, dans la tente, il vient de mourir. Ok, derrière ça a fighté aussi là-bas. Son mate est à côté. Contact à toi. Nice. Là y a, ça m'a affiché personne. Est-ce que même si t'as euh, si fantôme, ça t'affiche sur la carte quand tu étais mate Non. Euh, non. Ça, enfin, ça fait comme. Tu sais quand tu balances un caillou dans, dans une mare Ok. Tu, tu, tu vois qu'il y a un truc, mais tu sais pas où. Ok. <rire> Explication quand t'as à... j'ai <rire> capté. Elle est bonne, elle est bonne. J'ai besoin de me reshilder un peu What the fuck Je l'ai vu euros. mais... Je suis là, je suis là Hop, oh, je prends le relais ah, J'arrive Un truc de... arrive, ah, arrive. Y'a un mec qui vient d'entrer à l'étage Oh frérot, ils ont voulu jouer. <rire> non, mais... <rire> oh putain, désolé, excuse-moi. Oh, J'étais je... encore un peu crispé, je crois. Allez viens, on va défoncer les, les 8 mecs en bas, là. Ouais. T'as fait du 1v Alors... combien, là euh, 1v3. Viens, viens, regarde, ce... hop, ça tu le fais, ce move. Prends ton arme lourde, là. Et, tu... Et là, tu punis tout le monde. Là. Je vais assurer le kill derrière. fais de la merde. Je vais assurer le kill derrière. Oh. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Toujours accroupi derrière. Si grenade, c'est le moment. Devant le, cam Devant le camion. Euh. En, fait, en fait, je suis tombé, frérot. Salut. Ouais, ce que, que tu fais, hey, action. Cook ta ouais. pa paralysante. Prends ta para. Ouais. Balance-la bien au fond. Et tente un move. Genre, tu sais, tu sautes. Et t'arrives vers lui en... Euh... En slide, tu l'encules le mec a... Amuse-toi Bien joué okay, Bien joué, bien joué Son mate me push J'arrive, la paire Ouais J'suis en pot, j'ai vu que ça peut-être... Non, ça vient de là-bas Son mate était là-bas en bas. Ok, mort. Ça drop sur le toit en parachute. Ouais. Ouais, sur toi. Ciao. Ah, Je suis identifié. Ça m'arrive dessus frérot dans la merde C'est les try Ah putain c'était trop dur bon, je suis en Sur le toit il m'allume mais je peux rien faire T'inquiète Ah la vache Son pote ma m'adre dessus Ah les bâtards C'est qui qui t'a tué Y'en a un, un, il est sur mon corps encore sur le ponton et y'a un mec sur le toit. Fais ouais. gaffe, ça te pousse, ça te pousse sur ton bon. Ouais. J'ai vu ça. <rire> What the fuck <rire> Faut que J'ai que... jamais joué encore au fusil d'assaut, j'ai que sniper mais ça a l'air d'être une dingue <rire> Dis toi que cette arme elle était achetée frérot. me net. ah, le What the fuck non, j'essaie de tempo au sud, de dire s'il y a des mecs. Là, tu peux le tuer. J'arrive. C'est bon. Ah, T'as son stuff, tu peux te régaler. Il avait rien. Oh, je me prends des balles dans le dos. Parachute, ça arrive Oh, <rire> oh contact à moi. J'arrive. derrière moi, ça. Toi. Ils sont deux. Oh la vache. Ok, ça va être compliqué. Ouais, je me laisse mourir. Ça te couche Contact il est derrière le... J'ai fait la rotage, Derrière le conteneur blanc. Le ouais. blanc était contact. Ah ça touche pas. Okay. Tu veux le genre retomber dessus ou... Ouais ouais ouais retomber dessus frérot. Ah, C'est bon. Allez hop. hop. Hop là, on, <rire> là. On, le, on le récupère, il a pas bougé. On va descendre ici frérot. Descends, descend. Ok. Voilà. Et maintenant qu'on a débloqué ce bonus, grâce à ce, à ce bounty, là on traque tout le monde. Ah le mec là en bas qui est en train de monter. Il a 1HP, on lui saute dessus. 1HP, vraiment. Derrière, encore un, c'est le monde même compte. move. T'inquiète, pu... t'inquiète, c'est cool. Hop, on avance. Ça rentre prison en bas. Oh, on, le, on les laisse. C'est, on laisse. ok. Et, et là, ce qu'on qu va faire, c'est que, regarde, on, on sait qu'il y a deux personnes sur la droite, mais qu'il y a ouais. trois sur la gauche. Du coup, on va, prendre, on va prendre la hauteur gauche. Et ils vont nous arriver dessus, tout simplement. Mmh, là, oui. ils sont déjà en train de faire leur rotation. Si je remets un drone, on va les voir arriver sûrement. C'est encore en bas. Ouais, ouais. Go, on se place. Ah. En, en étant très à l'avance sur nos mouvements, c'est vrai que c'est bien. C'est. On, on a un luxe de, de ouf. Regarde là. <messuth'> <messuth'> <messuth'> Ai... L'autre il fait le tour par la gauche, tu le chopes euh, Ouais, j'ai so, fait que... sur toi so, so, so, so, so, so de l'autre maison là, plan... oh merde Oh non non non Là c'est pas là, la maison-là Non, c'est trop risqué, c'est celle <rire> juste à côté, co... juste à gauche là, regarde regarde là où je suis Ouais L'autre est à côté de moi, il, il m'a ah, rushé aussi oh, C'est fini Bien joué oui, là, non, Tu il en a En fait, c'est juste la maison, juste à côté Et là, regarde, avant de les rusher On se met un petit drone, histoire d'être bien sûr. Ok, ah ah. on a cette info. Bon frérot, là on peut on peut s'amuser, tu vois, on peut se la jouer ouais. délire. Tiens, viens avec moi. Je te suis. Allez hop. hop. <rire> j'aime bien, j'aime bien. Tu veux que je te laisse les 1v3 les derniers Vas-y, je peux tenter. Allez. Vas-y. J'ai une parage, j'ai ta gun. Ça passe. Alors, y'en a un qui est là. Avec je confirme moi les kills. Hop, l'autre est juste à sa droite. Hein. Ouais. Pour... Je te mets un ping. Me vers le te fais pas chier à les confirmer, je m'en occupe. Hein. Me vers le oh t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. J'ai les filles super sensibles depuis quelque temps. Ok, on est en 2 contre 2. Ça, ça va bouger par là, je pense. Ouais. Mmh. T'as un masque ou pas Euh ouais. Là, tu vois, ça peut être intéressant de bien rester sur le sur le bord Ah, comme le... ça j'attends, ouais. Voilà, de tanker le gaz Après, ici, t'as encore une meilleure visue Ils vont être obligés de passer devant toi S'ils sortent à droite, je te le dis What C'est toi Non, le qui me est Ok, il est monté sur le toit Il est monté... Euh... On peut rester dans le gaz, euh, tranquille Il va devoir faire sa rotation, dans tous les cas Il a le toit Son pote, je euh... Ok, sur moi Dernier, il va sauter hein il est en haut logiquement après sache qu'on est en zone ici mais t'as fait le bon move monter pour aller le tuer c'est exactement ce que j'aurais fait bien joué poulet oh, oh il m'a attendu il était sur le bord il a sauté okay, vas-y hein, un win to 1v1 frérot hein. ouais. il est là il est là le dernier toujours au même endroit il vient de rentrer dans la petite pièce où on était Merde il a resté oh bah, dans le gaz cet ouais. abruti Qu'est-ce qu'il est con Bien joué mon frérot Bien joué bien joué Ah le dernier, je suis, je suis monté sur le toit j'ai mal joué J'ai lancé lancer une para <rire> J'ai rush au milieu du toit, il pouvait être partout et me fumer Aïe aïe aïe Bon ça fait le deuxième top hein En... En, en... en trio là. Et... On vient de valider le trio la fin Là, là ah ouais, on passer va passer à quatuor. ça risque de taper un peu plus On retourne contrôle On retourne contrôle Oh putain bah du coup là je suis en retard Alors là c'est de la quatuor par contre mmh. voilà, voilà. Va, va, va falloir faire gaffe toi. y a beaucoup de monde sur le toit. Je suis avec toi mais en retard TF, ils ont des diamatis Oh la vache Oh il m'a fumé Ils sont deux encore sur le toit. -là. Euh, je me dépêche. Ah, ça, Diamatis, c'est cool pour ce point. nettoyé bâtiment Non, frérot. Il en, il en reste 6, je dirais. Mais j'en ai buté un bon nombre. Ce putain de fils de but, s'il te plaît, tu le ouais. Non Non euh, c'est rentré, rez-de-chaussée, deux rez-de-chaussée. C'est que j'ai plus de chips. Ah, Ça, a... Ça attention sur le largage Ouais. Ok, là, bâtiment en face. Porte, ah ouais, ils sont deux à camper à l'étage. On a un contact, l'autre qui est low. L'autre, il est ah. sorti par la porte à droite, il est low. Non, ah, putain! Ok, mec, nice! Oh frérot, mais quel frère! Oh ouais, le je... seigneur! Le je sais seigneur. pas qui c'est, il veut que je le suck, tu crois? Ah, je crois, je crois! Hein. Je m'occupe de toi! Quand enfin, une kill là! Merci, merci, merci! <rire> Franchement, je pense vont revenir. Oh mec, c'est ah, incroyable, c'est là qu'on devait pas mourir en fait! Là, tu vois, c'est le tournant de la game! Ah là, il nous a. Ouais, ouais on mourait, on passait full game de merde, on mourrait pas, c'était good! Ouais, c'est vrai parce que du coup ils ont eu la ça, ça, ça, ça, ça se joue exactement comme en fait, ça, Le timing Il est dans la smoke. Ok, mort. Ok, bien joué, très bien joué. Ok, tu viens avec moi On va rusher Ouais. Là, oublie pas la lapin, c'est team de 4, ça, ça bastonne. Hein. Là, tu sprintes vite dans les doubles escaliers et là t'arrives. Et là, c'est parti, frérot. Va les finir, va les finir. Ouais, je Le dernier à l'étage il été, nous attend Non, rez-de-chaussée tu sais. Mort, équipe morte Encore, encore encore Encore rez chaussée Ouf, je, je suis mort instant Fais gaffe, ne descends surtout pas Ok C'est euh, drapeau bleu blanc rouge il, il y a une team de fren team de Frenchy dans le bâtiment qui est. Tu sais sur lequel on a campé avant de se non, déplacer Ou chez hein. où, où dit Tempo gaz Ouais j'étais pas entendu, y a un mec qui attendait sur le toit je... C'est pas grave, c'est pas grave la plainte si, si les mates ils restent en vie, c'est pas grave Oui, rez-de-chaussée, bâtiment Y'en a, a, ouais. a beaucoup y Y'en a beaucoup Crac, crac actuellement Mort En face de moi Je suis à passer par derrière Je suis avec toi Il est parti là-bas je, je passe premier Je me suis fait violer il est sur moi, il est sur moi. Okay, okay, ouais. Il est one, one, one. Bien joué, bien joué, mon frérot. a un mec à mon étage, je crois. J'arrive, me touche pas. Attends un peu, attends un peu. T'es un monstre, t'es un monstre, frérot, trop bien joué. Cours, cours, cours. Y'en a encore un. Je te le ping si ça peut t'aider. Okay. Ton mate t'a aidé. Thank you, man. Ouais. Putain, ça joue bien là. Y'a des shields quelque part ou euh... Euh, J'en ai deux si tu veux enfin, T'as lui toujours là au bon moment là les gars Bah ouais ça fait deux fois il nous, sauve, il nous sauve bien le cul frérot oh, Je pense que c'est être au dessus non Tiens si tu veux des plaques frérot Hop ouais. là Oh nice Merci Hop et là viens on va, on va reprendre la hauteur Petite course hein <rire> Devant, il y a juste un mec là. Je sais pas si ouais, tu l'as vu. Il y avait vu. un mec qui a sniper, ouais. Ils sont deux en fait. L'autre a un HP, je lui cours après. Ouais, je termine le premier. Ouais, il est tout seul, l'autre. C'est le seul de l'équipe. Nice. Yes, il a un sniper qui est bon en plus. Euh, ok, cool. Je te propose qu'on se prenne une petite auto -réa, poulet. Oh, t'as vu où au-dessus Oh putain, je me suis pris snipe. Ok. Euh, toi, prise en force Ok, moi aussi je viens de prendre une balle de sniper, ça vient de, <rire> de l'Est. Sinon je l'ai vu, il est mort. Cible désignée pour aérienne. Je sais pas où il est le sniper du temps, c'est déjà lui qui m'a tué tout à l'heure. Il est mort. Ça va, tu te débrouilles Ouais. Tiens, je, je reviens. <rire> ça me fight là-bas. Euh, regarde, là, à ce stade du jeu, Ouf ta map. Ouvre ta ouais. map et re regarde un peu comment ça se passe. Tu vois qu'il y a ce bâtiment qui est principal ah ouais. et tous ces bâtiments sur les toits. Ouais. Donc, en gros, il faut que tu choisisses un de ces bâtiments et que ça devienne ton QG, tu vois. Ok, on met une nettoies après tu... tu peux ouais, c'est ça, ouais. et après ça devient, la, ça devient ta zone de rota. Après, là, regarde, on voit tous ces points qui s'allument ici. Ce qu'on fait, ouais. c'est qu'on prend le toit de ce bâtiment pour couper la rotation à tous ceux qui viennent sur la gauche. Ok Ok. J'ai euh, essayé de sauter directement sur ce toit depuis, euh, depuis notre toit. Je pense que sinon, je crois que c'est ouais. à l'intérieur qu'on peut y monter. C'est bon bah, Ouais, c'est ça, bon. c'est à l'intérieur. Parachute en bas là. Et là, tu vois, là, ça, ça va arriver. Go, Go être patient, il y a de monde qui vont arriver soit par les escaliers, soit par là en bas. Moi, je te couvre de derrière si tu veux. Vas-y Et là ça va arriver dans... Dans... Oh, 10 secondes la zone avance, donc d'ici 30-40 secondes les mecs sont là tu vois, on a un... Jamais on a... de moment je me serais dit que j'irais là, genre ça, Là, tu vois, on est positionné un peu tôt Mais dans la théorie, tu vois, c'est comme ça que ouais. ça se passe ça. Tu sais ces trucs, c'est super bien hein. Oui, ça c'est fort en... en fin de zone là tiens, il il il a... avec... tiens, ils arrivent, ils sont déjà positionnés là-bas aussi, ouais, je crois. Ouais, je les craque Lui, il va essayer de nous casser les couilles. Bien joué. Je l'ai eu. Le, celui en noir Ouais, c'est ça, exactement. Oula, je me suis pris une balle de snipe. En bas. Mort. Je confirme. J'ai rajouté une balle dedans. Il lui reste je reviens à hp Je pense que ses potes ont le raise. Il y a le bleu qui push après. Ils sont quatre. oublie pas. Hein. Ouais. J'en en, en re un sur le, sur le top du toit. Il est descendu en parachute, Il ouais. y a le, le, le noir à sauter. Ah oui, la couche. Le toit Ils sautent tous, ils sautent tous. Ils, ils ont compris notre puissance. On leur saute dessus. Okay. Là, on saute par la droite et on les baise. Par les fenêtres. Mets-toi, Ne rentre pas, mets-toi aux fenêtres. Mets Je suis sur le toit. Encore un. en moi, il est one J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Quelle okay, vie il l'a eu J'arrive, mon frère. Ouais. Il y a un parachute en face là-haut. Ouais, J'ai pas vu le ping. Merci. Re -shield, re -shield toi et viens te, te ouais. rouler dans tout ce stuff. Ah oh oui, oh oui. Ah, c'est bien ça. <rire> hmm. Ah, ouais. Alors là. Ça. Alors, on va On va faire fo on va fonctionner par déduction. Théoriquement, il a personne sur la route. On est d'accord Ouais, on est d'accord. Mais par contre, à droite, dans tous les bâtiments, c'est là qu'il y a 99% de chance que les gens soient là. Hmm. Donc tu vas pas les chercher Tu te, tu te mets, au, avances là accroupi au muret Tranquille Tu sais tu fais que accroupi debout Et tu sanctionnes les mecs qui sont sur le côté Genre lui tu vois Lui on aurait pu le tuer Et là on se positionne frérot Juste là on attend Chacun d'un côté Regarde Hop Et on fait le, on fait le péage Vas-y Regarde. Regarde Mais les deux derniers teams sont en train de se battre là dedans On a juste à, à attendre Ils vont s'entretuer Il y a un il y a un ou deux mecs qui vont sortir ouais, moi, qui avis, arrivé, euh... moi à mon avis il y en a qu'un Si tu veux tiens je me mets là sans... Oh, T'inquiète, hein? Tu comptes. Tu comptes. <rire> ouais, regarde, on est en a un contre 4. Hein. Ah, ouais, ouais est... d'accord. Ouais, il est dans la merde. Il est à l'étage, il va sauter. Allez, Acton, il est pour toi, mon pote. Il est pour toi. Allez, mon pote. Nice, GG. Et le petit deux con. Coup... Et... Oh la la la la. la. la validé du coup. L'aquature, validé. Et par contre, rate les kills, frérot. Kill. <rire> C'est n'importe quoi. C'est trop bien! Ouais! T'as déroulé là, frérot! Ah, t'as déroulé! <rire> ah, c'est fou, non mais. Merci Gérard, c'est sûr! C'est sûr, Tu sais, je joue comme d'habitude, mais c'est les déplacements en plus, c'est trop cool, fort! Hein. Le bon positionnement, c'est tellement important! Mec, ça carry! Ouais, ah bah ouais! <rire> ah bah, ouais. <rire>